Bonjour, très très heureux de vous retrouver, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et je suppose que ça vous aide et ça me motive pour continuer. Le secret du jour, c'est une question de Janine d'Aix-en-Provence qui me dit, mais euh, tu parles souvent de la respiration passive, qu'est-ce que c'est que la respiration passive Eh ben, La respiration passive, c'est un secret rarement dévoilé et tellement simple, c'est la respiration la plus importante. Mais la plus efficace et la plus simple, je vous promets zéro fatigue. Vous allez voir pourquoi. La respiration passive, c'est tout simplement la respiration que vous avez là en ce moment, celle que vous ne contrôlez pas. C'est la respiration qu'on a quand on dort, quand on se repose, quand on mange, quand on essaie d'être relaxé. Celle qui est libre, détendue, incontrôlée. La respiration passive, c'est donc celle que vous avez lorsque vous n'y pensez pas, sauf qu'en yoga, on essaie d'être conscient de tout, y compris quand on respire et donc on va écouter notre propre respiration passive comme si on écoutait quelqu'un d'endormi à côté de nous on ne peut pas contrôler ou changer sa respiration on ne le veut pas d'ailleurs ce serait le réveiller on veut juste être témoin c'est une expression que j'utilise souvent être témoin de sa respiration incontrôlée attention au début c'est un peu inhabituel et ça n'est pas difficile mais c'est juste pas naturel en général, quand on se concentre sur quelque chose, on cherche à le changer. Vous allez vous demander, mais alors il faut que je respire par le ventre, il faut que je respire avec le nez, la gorge, la bouche. Rien de tout ça, vous vous laissez respirer en apprenant à ne pas contrôler. C'est une première leçon de lâcher prise. Et c'est un des premiers bienfaits de la respiration passive, le lâcher prise. Le fait d'en prendre conscience, ça va apporter quelque chose d'énorme. Le deuxième bienfait c'est que ça vous fait vérifier votre détente, y compris celle du corps et celle de la tour de contrôle. Le troisième, c'est que c'est vraiment la base du pranayama, la base du contrôle du souffle, du yoga, qui donc rééquilibre toutes les énergies. Et enfin, le quatrième bienfait, c'est un énorme bien-être. Vous allez voir à quel point c'est aussi simple qu'énormément apaisant. Puisque je parle du bien-être, vous le savez, si vous ne l'avez pas encore téléchargé, vous avez mon guide, le yoga bien-être, qui vous explique pas à pas comment être pleinement bien, grâce au yoga et à la méditation, facile. Pour ça, j'ai mis un lien dans la description et je vous l'envoie par mail, aussitôt. Allez, faites partie des gens qui mettent leurs résolutions en application. Et continuons. Comment mettre en application la respiration passive Comme souvent, la meilleure des transitions, la meilleure des introductions à un exercice, c'est les soupirs au moins un ou deux soupirs généreux, vous savez que j'adore les soupirs, j'en use et j'en abuse, sans modération. Ça c'est pour enlever les tensions, entre autres musculaires, mais pas seulement, le stress, les préoccupations et les contraintes inutiles de notre tour de contrôle. Et puis donc, je détends, je ne contrôle pas, mais j'observe, je suis témoin, comme je disais tout à l'heure, je me laisse apaiser. Comme je l'observe, une vague, ce n'est pas moi qui contrôle la vague. Je ne contrôle pas sa vitesse ni sa profondeur. J'observe simplement, je suis témoin du mouvement de la vague. Je ne souhaite pas qu'elle soit lente ou profonde. Je laisse faire. À quel moment utiliser la respiration passive Eh bien, tout le temps. Enfin, en tout cas, tout le temps où vous n'avez pas besoin de contrôler la respiration. Concrètement, ça veut dire aussi souvent qu'on y pense toute la journée juste après avoir ressenti un stress, un soupir, et j'observe ma respiration passive. Que je sois assis dans le bus, dans la voiture, en attendant chez le médecin, en me levant le matin, en me couchant le soir, avant un repas, pendant un repas, tout le temps. Et pendant la séance de yoga, à chaque fois que vous n'avez pas besoin de contrôler votre respiration. La respiration contrôlée en yoga, une d'entre elles, probablement la plus utile, c'est la respiration ujjayi, dont je remets le lien. Dans la description, mais dans toutes les transitions, dans les postures faciles, dans les transitions entre les postures difficiles, dans l'exercice de méditation et de relaxation, respiration passive. Voilà, je vous remercie chaudement pour votre fidélité. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez la respiration passive et ce qu'elle vous apporte. Donnez-moi des détails, je vous répondrai, promis abonnement, guide, tout ça, y compris mon blog où vous trouverez ça et plein d'autres choses, vous trouverez ça dans la description. Prenez soin de vous les amis. À très bientôt.